nous occuper de cette âme en détresse bonjour bonjour bon du coup tu connais à peu près le, le truc quelques questions déjà pour apprendre à se connaître euh, prénom du coup euh, vasili âge 19 ans ville euh, j'habite à montpellier 19 ans vasili montpellier ouais il a rien qui va déjà bon ça commence mal Euh, du coup on va parler un petit peu de matos pour savoir et pour connaître les bases un petit peu pour savoir me, à qui je m'adresse quoi La souris, t'as quoi Une Logitech G Pro Wireless Clavier euh, Un Corsair et oh. c'est je crois un k 65 Mini. Ok Écran Avec euh, la fréquence hertz. Hertz. Ouais, okay, okay. Tapis de souris <rire> Alors c'est là, là où le bas blesse, c'est que j'ai un tapis de souris qui fait toute la taille de mon bureau Oh là là Un tapis de bureau du coup euh, casque, t'as quoi euh, Le même, un Logitech euh, wireless. Le X-Pro, G-Pro X Ouais, ouais, ouais. Je vois, très bien. Et en connexion, en ping, le ton ping, t'as combien Entre 20 et 25. Oui, d'accord, ok, donc bon ping. Donc, décidément, euh, as, au niveau du matos, on pourra pas trouver d'excuses là-dedans, quoi. Il y a de grandes chances que si tu pues la merde, c'est parce que tu pues la merde. Tout à fait. Ok, ça marche. Sensibilité horizontale et verticale euh, C'est du 12-12. Ouais, Et okay. en pays, j'ai 800. Ça fait un peu beaucoup, ça, quand même. 12-12-400, fait... je veux bien. 12-12-800, c'est beaucoup, quand même. Mais je pense que, bon, de tout ce qu'on peut voir là, on va pas être tergiversé pendant 3 heures. Le seul problème pourrait être la sensibilité, qui est pour moi un peu haute, quand même. Elle est presque deux fois trop haute, quoi. Est-ce que tu connais toutes les maps par cœur Euh, ouais. Ouais ou... Oui. Oui. Ok. Les calls, pas tous. Ok. <rire> Deux dernières questions. Quelle est ta map favorite euh, Map favorite, euh, j'hésite entre Oregon et Clubhouse. En vrai, je dirais Clubhouse. Et juste parce que euh, la map, elle est autant forte en attaque qu'en défense. Ok. Quels sont tes objectifs sur le jeu euh, Passer diamant. Et c'est à peu près le seul objectif que je me suis fixé. Opérateur favori en attaque, nananana. Ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Let's go. On part en Terroristan. Allez, fais nous voir un petit peu. Le recul, du coup. Non, j'ai pas besoin. Enfin, vas-y, fais okay. voir, mais. Tu dessinais une. <rire> no, no, no, no, no, no, no, no. C'est nul, hein, ta gestion du recul. Hein. Ah bon, arrête déjà. Passe en 400 DPI et on se revoit dans 3 mois. Hein. C'est bon. Tu continues pas avec ta sensibilité, elle est trop élevée, mec. Ok, d'accord. Joue sur ton Smurf, utilise-le comme un brouillon. Qu'est-ce qui t'empêche d'être meilleur C'est quoi ton plus gros défaut Je stresse trop, je pense. J'ai du mal à la gestion du stress, elle est catastrophique avec moi. Donc tu réussis pas souvent des clutches Bah, en fait, euh, en fait je sais pas parce que je réussis pas mal de clutches, mais juste dans, dans certaines situations, le stress prend le dessus. Comment est-ce que tu sens que t'es en stress Je sais que par exemple, mon. Déjà que mon récolte contrôle de base, il est catastrophique. Déjà là, bah, je, je vais. je vais tirer à la... pas Catastrophique ton récolte de base Je vais, je vais tirer. Non, mais. Quand je, quand je stresse, je vais tirer à côté, je vais, euh, je vais me dire mentalement que en fait, bah, je vais pas l'avoir le mec en face. Tu te stresses tout seul Dans quelle situation En fait, je sais que si je suis avec une team qui va être là, qui va être solide, je vais être beaucoup moins stressé. Mais tu pars souvent tout seul Je dirais que 70% de mes, mes games en enquête, c'est de la solo queue. Bah, ça aide pas, ça. Il faudrait que je trouve des gens. Ah non mais Il faudrait que je fasse l'effort d'aller... Qu'est-ce que réellement... Ça, c'est des éléments qui sont... On n'est on est plus du tout dans, le, dans la partie coaching. Enfin Ça fait partie du coaching, mais on est dans des éléments de Psychologie, c'est sur la gestion de ton stress, tu vois. Ça sert à rien de discuter du stress, ça sert à rien de discuter de de, de, de de quoi que ce soit dans Rainbow Six. Tout tout est expliqué, tout, tout est dans le, tout est dans le mot. J'ai des moyens et quand je suis stressé, je les perds. Par définition, tu vas stresser, tu vas transpirer des mains, tu vas louper tes kills, tu vas encore plus te mettre dedans, t'auras pas envie de jouer, tu prendras aucune prise d'initiative, t'auras envie de te mettre dans une espèce de... le, le coin le plus petit possible, et Inch'Allah, t'arriveras à faire un kill, quoi. Et la plupart du temps, en plus, tu vas le rater. Le, le kill, tu vas le rater. Je sais parfaitement ce que c'est que le stress. J'étais super stressé à chaque fois que je faisais des, des matchs pro. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu quel est le problème du stress, en fait D'où est-ce que ça vient De quoi t'as peur En vrai, la, pr la première raison principale, c'est juste décevoir les mates. En fait, je vais anticiper le fait qu'ils vont, qu vont écrire dans le chat, qu'ils vont me euh, qu dire que je suis mauvais et tout ça. Et donc je pense que c'est ça qui me met dans un, me met un stress pas possible. Quand tu bossais à l'école, tu bossais bien ou quoi Ouais. Mais quand tu ramenais des bonnes notes, on te félicitait pour tes bonnes notes ou pas Ouais. Ok, d'accord. Mais on me disait, disait fais plus. <rire> ouais, bah voilà. Tu sais d'où vient l'origine de ton stress. C'est la peur de l'échec ouais. et la peur de décevoir les personnes qui sont autour de toi au final. C'est logique, quoi. En fait, il faut essayer d'arriver à se... Ce, à, ce, à lâcher prise, un truc extrêmement compliqué à 20 ans. Il faut pas être dans la logique de contrôle absolu. Faut que je sois bon, il faut que ce soit machiné, il faut que ce soit bon, tu vois. Ce truc-là, il faut ouais. que tu l'oublies totalement et il faut que tu te dises parfois, bah, j'y vais mais je vais puer la merde, en fait, quoi. Lâcher prise, c'est un truc très compliqué d'apprendre à lâcher prise. En France on est souvent comme ça quand même, on n'est pas dans une mentalité américaine qui serait presque à l'opposé, ou même quand tu fais de la merde on va dire non mais c'est pas grave, tu as terminé combien 17ème Sur combien 17 Tu as fait ton mieux, c'est déjà très bien d'avoir participé. Mais bon je pense qu'on a bien analysé le cœur du... Le cœur de souci. Ah oui il était en 1 C'est rentré, euh, Samouraï Ah, et en dessous, en dessous, en dessous Oh, oh non. non Elle arrive, elle décale, là, Yana. Elle est mid-stairs. Elle poignée sur la gauche. Oh non, la chatte oh. Elle <musique> est es On a plus d'infos. Bien vu Tu vas toujours être dans les stairs, sûrement. Ok, opérateur favori en attaque et en défense bah En attaque, c'est et euh, Knock. Ah Moi, ouais, si genre choisir, vraiment, serait, entry fragger euh, je joue tout seul, quoi. Et du coup, bah je joue tout le temps Breture quand je joue en équipe et en, et en solo le je joue euh, entry. Forcément, euh, ça, ça passait bien au début, quand t'es gold plate, euh, ta knock et ta hache, et d'aller faire des kills, etc, machin. Mais il y a un moment où ça demande un petit peu plus que ça. Tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça que j'aime bien les personnes qui, sont, qui ont commencé avec des rôles de support, qui peut le plus, peut le moins. C'est beaucoup plus facile pour un support qui serait très très bon, après de travailler son aim et, et, et de devenir un entry fragger que l'inverse. Euh, donc opérateur préféré, knock, nanana, ok d'accord donc faut que tu arrêtes ça, il faut absolument que tu travailles sur l'autre partie donc à savoir de partir avec des teammates s'il te plaît Et en défense tu disais, ton opérateur préféré En défense c'est un lésion Oui d'accord mais tu l'utilises comment En mode tu vas te péter à un endroit où il n'y a personne et euh, tu l'utilises euh, comme des alarmes ton truc Ouais Ok mais tu as atteint le, le, le, le, le, le top du top là, là faut commencer à parler ouais, collectif quoi Là ton collectif il doit pas être ouf quoi tu vois, va falloir parler <rire> ouais, communication non. etc machin, je te demande pas de partir avec 4 autres personnes tu vois, mais faut que tu partes avec au moins 2 autres personnes qui ont oui, le même oui. objectif que toi, qui ont le même niveau que toi, etc, qui te comprennent et avec qui ça se passe bien quoi. Euh, sur toi, sur toi, dehors. il y avait une Twitch avec. Ah oui, Ibana euh, toilette. Elle fait les trappes. Sur pin. La trappe moto. Sa drone toilette. Un lounge. Un sortie-kitchen. Mais il m'attend ce fils euh, de f f Je crois pas. Si, si. c'est un fuse, il est, il, est, il est ici. Il est VR, VR. Il est billard talping le ping encore Euh... Il est kitsch... Enfin, il est main. Enfin, il est euh, à côté de toilette. Ok, il est euh, thermique, il décale ici sur ping. T'es prêt Regarde le Game set. Il a pris des balles. Il va décaler le haut après-shot. Ah, putain Il est toujours. Ils sont deux. Un il décale le haut après-shot. Ils sont deux. Okay, Terminé la drop moto. Il on est à moto Là, il drop moto moto maintenant maintenant. Down to 15 seconds. 10 seconds to go. Ok, il est sur pied, il arrive au loin. Yo, how? il est sur okay, site, il est sur site. Sur site, ah ah ah. Alright, bah, s'il y a rien à rajouter, mon cher euh, Washiri, s'il y a d'autres questions, de toute façon, tu peux me les poser directement sur Discord. C'est le plus simple plutôt que sur le site. Et moi, de toute façon, je t'envoie un feedback slash euh, un feedback vocal slash avec euh, une, une checklist des trucs à faire euh, s'il devait y avoir un prochain coaching euh, d'ici un mois ou deux pour voir l'évolution. Ok, c'est parfait. Bah écoute, merci beaucoup à toi, Facili. Eh bah écoute, merci beaucoup à toi, surtout. Ouais, <rire> ah, t'inquiète. Allez, bisous, poulet. Ciao, ciao. Ciao. Bye. <musique>